Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir choisi de venir sur, à cette session. Euh, J'ai un peu raccourci le texte euh, par rapport à sur le site, mais c'est exactement le même sujet. Il s'agit de la sécurisation de legacy en utilisant des tests. Euh, donc, alors, comme vous avez dû le lire sur l'abstract, l'idée, c'est en fait de voir pour ceux, par exemple, qui euh, sont un peu impressionnés par euh, du legacy, ou pour ceux qui entendent beaucoup parler de TDD euh, dans des confs de Software Crafters, euh, une des techniques en fait, que nous on utilise justement dans cette mouvance, c'est en fait des façons un peu rapides de faire des tests sur du legacy, soit qu'on ne connaît pas du tout, soit en fait, qu'on connaît bien, mais dans lequel on doit intervenir. Et il s'agit en fait d'un principe de test de capture. Nous, on l'a francisé. Mais c'est, euh, pour ceux qui connaissent, c'est du Golden Master et des tests de caractérisation dont j'espère j'aurai le temps de parler euh, aujourd'hui. Euh, moi, je suis Michel Avomo. Je suis euh, développeuse Full Stack Senior sur Paris, chez Codebox, comme vous avez pu le voir euh, à, à la première page, qui est une ESN en fait euh, nouvelle version sur Paris. Et en ce moment, je fais du Kotlin, après avoir fait beaucoup de front, beaucoup de back aussi, beaucoup de Java. Et en ce moment, je fais du Kotlin chez l'Occitane à Paris, entre Paris et Genève. Euh, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, il s'agit en fait euh, bah, de parler du legacy, de parler de tests, mais pas en fait de tests n'importe comment, parce qu'en en fait... Euh, ce que, en proposant ce sujet dans une conf comme Vox Days, c'est un toute une démarche en fait, qu'on fait aussi dans des confs genre euh, Devox c'est aussi essayer de sortir un peu de notre microcosme de personnes euh, qui, qui font ça dans leur coin et essayer de l'apporter en disant, voilà, en fait, euh, quand on parle de tests sur les legacy, on ne parle pas de TDD comme euh, vous pouvez le penser pour ceux qui le penseraient. Parce qu'en fait, quand on parle de test, on est toujours à cheval entre plusieurs notions. On est entre, je fais des tests parce que j'ai une nouvelle fonctionnalité et en fait, bah, je laisse mes tests piloter le design. Et je fais des tests parce que sur le code qui existe déjà, sur lequel en fait, qui est hyper sensible, qui est hyper touchy et sur lequel il n'y a aucune, par exemple, régression ne doit être appliquée, je dois aussi apporter des tests. Donc en fait, c'est deux concepts différents. Donc là, je suis en train dans, dans le cas du legacy, quand on écrit des tests, on n'est pas en train de vouloir en fait immédiatement piloter par les designs, on a envie de comprendre en fait l'existant et on a envie de le documenter et on a envie de le sécuriser. D'où l'intérêt de sécurisation. Et la problématique, c'est effectivement sur nos legacy, on le sait, on a toujours beaucoup de dépendances, on a des dépendances vers des API, des dépendances vers des systèmes externes, on a du code, en fait, spaghetti. En fait, le code spaghetti, c'est plus, en fait, une question de responsabilité un peu euh, mixée. Et euh, tout l'intérêt, en fait, de certaines techniques qu'on utilise, ce n'est pas juste le test tout seul, c'est du test, du refacto, du questionnement, des choix, bien entendu, et euh, des choses qui évoluent au fur et à mesure. Et pour présenter ces concepts, en fait, au lieu de vous présenter en fait euh, bah, les principes théoriques, j'ai voulu reprendre en fait le cata que j'ai présenté hier à l'université, euh, qui a été enregistré, un peu long, mais voilà. Et si jamais, par exemple, parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient avoir des BBL sur ce sujet ou sur des sujets apparentés, vous pouvez nous contacter, Christophe et moi, et en fait, on peut le faire en ligne pour ceux qui sont pas sur Paris. Euh, sans plus tarder, donc euh, le kata c'est un exercice en fait qui reprend un cas réel, enfin un cas plus ou moins réel on va dire, mais sur lequel en fait il n'y a pas de risque de, de se tromper. Enfin, on peut se tromper mais c'est pas grave, c'est pas la prod quoi. Et en fait, comment euh, ce cata fonctionne Ce cata, en fait, il commence par dire, en fait, on est dans un cas d'entretien technique. Un entretien technique, c'est passe en deux phases. Lorsque je lance mon appli, qui est une appli console, j'ai en fait euh, un certain nombre de messages euh, en début. Dans ces messages en début, en tant que candidate, bon, là, du coup, je vais plutôt faire le, le rôle de l'évaluatrice. J'ai un candidat qui s'appelle Toto Titi. Et si Titi, en fait, euh, a été rajouté, Titi a le choix entre euh, décider, en fait, de jouer ou s'arrêter. Dans un premier cas, en fait, pour, dans le cas de ce, ce quickie, je vais vous montrer justement le fait que si Titi arrête et décide de ne pas jouer, il ou elle a un total de points de zéro. Par contre, Titi ou Toto, bon, on va l'appeler Toto, ce sera plus naturel. Euh, si Toto en fait, décide de jouer, en, en fait, il y a un certain nombre de questions qui lui sont posées. Des questions plus ou moins, euh, plus ou moins compliquées, des questions plus ou moins... Euh, on va dire intéressante, et les réponses en fait que Toto et Titi donnent, en fait, ce sont des réponses qui lui sont propres, comme dans n'importe quel entretien. Et quand on finit cette partie, on suppose justement qu'on a affaire en fait à deux... Euh, on a, enfin, on a, suppose qu'il y a un mail qui est envoyé, il y a plein de choses euh, hyper compliquées qui se passent. Mais bref, euh, en tant qu'évaluatrice, moi, je reçois en fait les réponses de Toto. Donc, en fait, je les, je les reçois avec justement le rappel de la question... Euh, une indication dans le cas où, par exemple, je fais pas de Java, je fais plutôt du VGS en ce moment et j'ai envie juste de savoir comment je dois évaluer le candidat et puis une difficulté. Et là-dessus, pour justement alterner au niveau du score, je vais considérer que toutes les réponses de Toto sont bonnes. Et pour ça, en fait, je vais mettre tout à trou. En fait. Je vais dire tout est bon et comme vous voyez ici, on a un total de 5 points. Donc, on va imaginer, en fait, une application comme ça qui existe. On va chercher un, cal il y a un module de calcul de score, il y a un module d'ajout de candidat. Bref. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est en tant que, en tant que développeuse sur un test legacy. Donc, déjà, on va parcourir rapidement le test legacy. Vous voyez ici, j'utilise du Kotlin. Mais en fait, le readline, on peut considérer que c'est une dépendance forte. C'est une dépendance forte, c'est votre dépendance vers une API, c'est votre web service, enfin, ça peut être n'importe quel service asynchrone dont vous avez besoin et qui doit vous renvoyer des infos. Et en fait, souvent, quand on arrive à ce niveau-là, vous voyez, j'ai parlé de, j'ai parlé en fait de sécuriser. En fait, et, euh, et en fait, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est de dire, en fait, euh, on va ajouter ici, vous voyez, dans tout le cas, j'ai rajouté en fait des println. Je vais écrire un test. Ce test, en fait, il va euh, faire un micmac, mais je vais vous le montrer à l'œuvre, ce sera plus rapide. Donc, en fait, je vais écrire un test et ce test, en fait, il est censé vérifier le dernier, le dernier run par rapport à la prod. Et en fait, je me, je me sers de mes tests pour me guider, d'accord Là, je l'ai fait, euh, j'ai essayé de le faire de façon plus rapide pour caler avec le format. Encore une fois, on peut en discuter euh, après. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait en vrai En vrai, que, euh, ce que j'ai fait, ah non, hum, pas ce qui se passe en vrai, on va... je vais faire un truc qui va peut-être vous surprendre, c'est que je vais revenir en fait dans l'exécution que je vous ai montrée. Et je vais dire, par exemple, dans le cas de Toto à 0 points, j'ai envie de récupérer toutes mes sorties. Et dans toutes ces sorties, ce que je fais, c'est que je vais, en fait, dans l'indication de mon test, qui me dit, par exemple, j'ai euh, besoin, en fait, de remplacer. Donc, je crée un fichier dans lequel je dis, bah, en fait, euh, en arrivant sur le projet, j'ai un score, euh, j'ai, en fait, euh, ce comportement-là par défaut. J'ai un score de 0, 0, 0 points qui s'affiche. Et en partant de là, en fait, qu'est-ce que je fais Je dis, OK, bon, bah, en partant de là, ce que je veux, c'est qu'à chaque run, je veux vérifier si les réponses correspondent. Et là, en fait, vous allez peut-être avoir un peu de mal à le voir, mais ce qui se passe, c'est au niveau de... J'ai en fait deux fichiers. J'ai un fichier... Euh, mais du coup, je vais peut-être sortir du mode présentation vite fait. Exit, euh, exit présentation. Pas beaucoup pas de temps, pas le temps. Donc, en fait, ici, en gros, j'ai deux fichiers. Qui, euh, qui se ressemblent fortement. J'ai un fichier local et un fichier euh, prod score Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, euh, je vous décris ce qui se passe. Il me dit, en fait, il y a un petit problème de caractère. En gros, ce fichier, il semble différent de celui-là. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Je me dis, tiens, il bah, y, y a un petit problème. Donc, j'essaye je, je, de voir. Parce que mes tests, en fait, me permettent aussi d'essayer de, bah, de, de, des hypothèses. Qu'est-ce qui se passe si je prends ce fichier Et ainsi de suite. OK. Là, vous dites, « Ouais, euh, cool, on a remplacé le fichier. » Pourquoi j'ai fait ça En fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis non seulement mes println, j'ai récupéré ma sortie standard. En JavaScript et tout, vous pouvez récupérer des objets, vous pouvez comparer ça avec des objets, ce n'est pas une technique qui s'applique uniquement avec des println. Et en fait, je décide de, là-dessus de récupérer euh, toute la sortie standard, donc ou vos logs, et je l'applique en fait dans un fichier de référence, le « Golden Master ». Et à côté de ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de ce moment, si par exemple je décide de changer quoi que ce soit dans mon code de prod, ici je change le texte parce que tous mes, tous mes entrées pour le moment sont sur texte. Mais grosso modo, en fait, si je change en fait, mon code de prod, donc ça peut être des objets, ça peut être des paramètres, ça peut être plein d'autres choses, en fait, mes tests vont pouvoir me dire, voilà, à tel niveau tu as une régression. Ça, c'est la technique du Golden Master. Et ça, c'est une technique, en fait, qui est. Euh plutôt pratique et vous avez des outils en fait qui permettent de les générer des golden master pour ceux qui font du front vous avez jest par exemple qui peut vous permettre un peu d'avoir ce côté end to end testing et euh, voilà bon là c'est un peu rouge donc je vais essayer de filer le truc en fait c'est que euh, le problème de ce de, des golden master c'est que c'est quelque chose de très fragile comme vous pouvez imaginer donc là si je reviens un peu en arrière c'est quelque chose de très fragile parce que tout simplement on se base en fait sur des scénarios ici par exemple si je lance en fait ce test en mode couverture, je vais avoir un problème si j'essaye en, fait de, de, si en fait de faire le cas euh, « oh, Replace test suite », voilà, « please ». En fait, je vais avoir un petit souci si par exemple j'essaye justement de bypasser. Donc là, ça prend un peu de temps, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ma première, euh, j'ai ma première dépendance forte qui est là, qui est le read line. Et en fait, enfin, euh, si je, par exemple, je vais tester le, le cas du score à 5, je vais avoir du mal à, à le faire. Et pourquoi? Tout simplement parce que, bah, comme j'ai une dépendance forte, parce que mon legacy a des problèmes de design, je suis un peu coincée. Pour pouvoir, en fait, bypasser ce problème, en fait, ce que je fais, c'est que, bah, disons que dans le main ici, ici j'ai testé un main et le main en fait il fait appel à une méthode que j'ai fait. J'ai fait une extraction de cette méthode là et du coup ça me permet en fait de créer, d'avoir une dépendance et je, ça va me permettre derrière de créer ce qu'on appelle des, enfin des mocks. Là c'est un raccord, je fais un raccord là dessus. Et ce qui va être intéressant par exemple, c'est si par exemple je fais exactement la même opération pour le score. Vous voyez, je vais, avoir, euh, je vais avoir en fait replace me with machin. Donc, euh, je peux retourner sur, euh, sur mon code où tout est trou. Hop, hop, on va faire ça assez rapido. Rapido, rapido, rapido. Voilà. Donc, si je prends ça, que je le mets dans mon code prod score 5, donc c'est pareil. Hein, donc, euh, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de convention. Vous pouvez créer votre propre convention. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, euh, je vais juste vous montrer qu'on va avoir un problème qui va être un problème lié à, entre ce que mon fichier de prod, en fait, ce que j'attends, et ce que mon ma redirection jusqu'à présent est capable de faire. Et pour bypasser ce problème, donc j'ai trois minutes, je vais juste vous montrer le début. En fait, ce que je vais faire, c'est on appelle ça un raccord. Donc par exemple, quand vous utilisez des trucs de mock, vous allez en fait passer par un, un logiciel qui va le faire. Et moi ici, je vais passer par euh, ce que moi j'appelle un mock. Donc je vais créer un testable. Euh, donc en fait, ce que je veux, c'est pouvoir remplacer ici ma, ma vraie prod par une prod mockable Donc euh, testable class, on va dire ça comme ça. Je vais renommer tout à l'heure. Et je demande en fait à ce qu'il me le crée. Non, pas, pas dans une separate file. Euh, ouais, je vais le créer là. Et ce que je vais faire, c'est que comme je suis en kotlin donc euh, je vais en fait étendre. Donc là, c'est le extends en fait par rapport à par rapport à ce que vous vous faites euh, habituellement donc je crois que c'est comme ça et comment je fais pour bypasser en fait cette euh, cette con, cette euh, dépendance forte si par exemple c'est si par exemple c'est une classe vous la moquez si dans mon cas enfin vous avez une dépendance qui est cachée vous pouvez extraire en fait extract vous voyez donc, euh, bah, je décide de ne pas dupliquer parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs manières, il y avait plusieurs readlines. Et moi, je décide en fait que bah, cette readline, je ne veux pas forcément la over, override. Euh, override non, parce qu'en en fait, par défaut, en Kotlin, il faut la rendre open. Voilà. Comme ça, ici, je fais mon extract et je décide. Ah, pardon. Voilà. Mais il a fait n'importe quoi. Et je décide en fait de moquer, vous voyez, c'est exactement le même comportement. Je décide en fait que pour pouvoir passer cette dépendance euh, forte, je vais en fait remplacer le comportement. Enfin, ça veut dire, je vais changer légèrement. Je vais utiliser mon IDE pour extraire, pour extraire en fait des fonctionnalités que j'ai envie d'isoler pour pouvoir les tester à part comme des modules à part. Et je vais introduire la notion de moque et je vais changer comme on le fait en fait avec Mokito et tout. Et je vais changer le comportement attendu. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ça en fait, je peux en fait, euh, aller un peu plus loin dans mes tests. Donc, en fait, voilà, ça, c'est une technique un peu, euh, on va dire, c'est une technique un peu magique qui vous permet, en fait, euh, rapidement, on va dire, d'avoir euh, quelque chose. Ah, ok. Donc, en fait, si j'ouvre ma prod, ma locale, ma locale score de 5. Ah, voilà. Donc, en fait, on va voir la local store, elle est toujours pas bonne. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il y a plein d'autres dépendances en fait qui manquent. Et ce que j'ai montré hier justement pendant euh, l'université, c'est qu'on a la possibilité, donc là si je tâche et que je fais très très vite vers le workshop Step 3. Ah Ouais, c'est terminé. Si je, euh, si je bascule en fait assez rapidement sur le workshop test 3, vous voyez en fait ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai en fait enrichi mon testable. J'ai en fait remplacé en fait toutes les méthodes qui m'intéressaient. Je les ai remplacées à l'intérieur de mon fichier, juste avec des extracts. Et comme ça, j'ai en fait la possibilité de dire, bon, bah voilà, lorsque je suis dans tel cas, voilà, je veux répondre ça. Et comme ça, je peux avancer. Et l'intérêt, en fait, de ça, c'est de passer, en fait, d'un mode Golden Master où je teste des entrées-sorties à un mode, en fait, qui nous est plus familier, qui est de dire, en fait, je crée mes objets, je fais de plus petites fonctions et dedans, en fait, je décide, en fait, de, bah, de manipuler les informations que je veux. Donc euh, voilà, le temps est malheureusement terminé. Et, mais si vous voulez savoir un peu plus sur ce genre de technique, n'hésitez pas à venir vers moi ou Christophe plus tard. Merci.